Bonjour à tous. Euh, J'aimerais regarder aujourd'hui euh, bah, une situation qui est un peu euh, particulière. On, on entend pas mal de ça dans les médias, c'est le fameux Grand Reset. Euh, après que Justin Trudeau ait déclaré euh, dans un petit clip euh, qui a été publié, qui parlait du Grand Reset comme euh, quelque chose. Mais du Reset, dans le fond, il n'a pas parlé nécessairement euh, du, du, du Grand Reset, mais de la réinitialisation. Donc, euh, le plan global est déjà, euh, bah, est déjà en place depuis très très longtemps. Et et euh, ce que je voudrais vous partager tout simplement aujourd'hui, ça se trouve être le livre de Klaus Schwab. Euh, le premier, ben, premier peut-être qu'il a écrit d'autres livres avant, mais je ne sais pas trop. Mais en deux, 2013, ça se trouve être Klaus Schwab pour vous le présenter. C'est lui qui a fondé le World Economic Forum, le Forum économique euh, de Davos, donc euh, il a écrit un, un des, des livres phares qu'on peut voir, et c'est celui-là que j'ai lu et que je voudrais vous partager qui se trouve être un peu la base euh, de ce qu'il préconise et vous avez toutes les informations sur euh, le World Economic Forum, ça se trouve être la quatrième révolution industrielle et ce livre-là euh, je l'ai payé sur Amazon, mais le deuxième livre qui vient d'être euh, publié ben, en juin je pense euh, est absolument gratuit, je ne sais pas si parce que je suis membre de ben, Prime, euh, Prime là, Amazon, Amazon Prime, mais euh, euh, je te l'ai là, je l'ai téléchargé, étant en anglais, c'est COVID, en euh, tout cas, euh, que dans le fond, COVID, ça se trouve être une opportunité extraordinaire pour... Euh, la COVID, ce qu'on a vécu pour embarquer dans ce nouveau monde. Mais dans le premier livre, euh, « La quatrième révolution industrielle » qui a été publié en 2016, et de la manière qu'il qui dit lui-même, a été publié pour arriver avant le, euh, le fameux forum de Davos en 2016. Et... Il y, a, il y a quelque chose quand même qui est assez... Euh, c'est que Trump a remporté l'élection en 2016 et Trump a vraiment euh, a bouleversé le plan euh, mondial de ce que plusieurs dirigeants de plusieurs pays euh, voulaient. Et ce que je vais faire ce matin, tout simplement, on va aller voir dans le livre lui-même, on va faire... On, on ne regardera pas tout le livre, là. je vais essayer de vous trouver des points clés, euh, euh, vous donner une vue d'ensemble aussi, c'est un... je ne peux pas dire que ce n'est pas intéressant, parce que dans le fond, euh, euh, comme je vous ai parlé souvent, euh, la troisième vague de Alvin Toffler, euh, que j'avais lu dans le passé, c'est un peu ça, ce n'est pas euh, un nouveau rêve, ça, de vouloir euh, euh, tout unifier, euh, que tout le monde est le beau, tout le monde est le gentil, tout le monde s'aime, on va tout partager, tout ça, mais la réalité euh, de l'humain, euh, ce n'est pas tout, tout à fait ce qui s'est passé, en tout cas dans les histoire de l'humanité. C'est un peu une utopie et surtout, euh, euh, c'est la, mentali la mentalité communiste euh, euh, qui est clairement émise là-dessous. Là euh, S'il y a des personnes qui ne me, me croient pas, ben on va aller voir dans le, la, révolution, euh, la quatrième révolution industrielle et c'est écrit d'ailleurs aussi euh, euh, sur le forum économique de Davos. Dans le fond, on on veut aller tellement loin avec les technologies existantes et on va aller encore plus loin euh, en changeant nos paradigmes, non seulement au niveau de, de la société, mais au niveau des individus. Euh, notre manière de penser, euh, nos bases... De, qu'on a toujours eu, la famille, euh, l'individu, euh, tout ça. Euh, Klaus Schwab le dit précisément. Donc, euh, je, ce matin, je ne veux vraiment pas faire de, euh, de conclusion euh, parce que je pense que ce qui devrait... Non, on va regarder les faits et vous en tirez vos propres conclusions. Et donc, au niveau économique aussi, bien entendu, il euh, euh, y a... Y a... C'est sûr que c'est très très important et la raison pour laquelle je fais des vidéos, c'est de vous parler d'économie et ça, ça concerne directement euh, notre économie, en tout cas la future économie qu'on va avoir euh, après euh, justement euh, la, la, les déclarations des, des banques centrales, après le début de la crise euh, du coronavirus, euh, ce les banques centrales ont, ont émis euh, de la fausse monnaie euh, d'une manière... Euh, euh, mais même euh, infini, c'est ce que la Fed prétend, qu'elle va continuer à émettre euh, des dollars euh, d'une manière hein, dollar américain infini. La dette américaine va euh, continuer à gonfler, c'est ce qu'ils disent, ils vont soutenir les marchés financiers. Euh, donc, euh, c'est euh, des paradigmes qui font en sorte que, euh, dans le fond, <rire> je pense que la, la Fed s'est tirée euh, dans le pied en en donnant euh, premièrement beaucoup beaucoup d'argent à, à peu près euh, tout le monde donc euh, ce que la, ça l'a fait ça l'a fait monter les bourses et la vitesse de la monnaie comme je parlais souvent euh, a plus que ralenti a jamais été si basse donc euh, l'argent est stocké euh, et ne bouge plus donc euh, de toute façon, on va regarder le livre lui-même sans... Euh, euh, je voudrais pas tirer des grandes conclusions parce que je veux que vous tiriez vos propres conclusions vous-même vous allez voir, vous allez lire, euh, noir sur blanc s'il y a des personnes qui pensent que euh, les visions qu'on peut avoir que, que j'entends de plusieurs, euh, à, avec raison là, des visions euh, euh, qui sont un peu noires de l'avenir euh, euh, ben c'est fondé parce que dans le fond euh, moi je veux pas euh, vivre dans un système totalitaire un système communiste, un système où l'individu n'a plus d'importance, où la famille n'a plus d'importance, je ne veux pas vivre là-dedans et c'est vraiment ce que eux, les mondialistes et à la base avec le World Economic Forum et dans le fameux livre de la quatrième révolution industrielle qui est le, le premier livre de propagande là, qui a été écrit en 2016, là dessus avant que le coronavirus arrive mais lorsque le corona est arrivé on n'en parle pas trop mais on a saisi l'occasion parce que c'est arrivé en février. Euh, même ici, Justin Trudeau avait dit de ne pas fermer euh, les aéroports. Euh, euh, tout était bon, on doutait euh, de cette maladie-là. Et euh, lorsque la bourse a craché, on s'est précipité pour dire, c'est le coronavirus. Et en juin, Klaus Schwab a dit, euh, on a une opportunité en or pour, euh, euh, dans le fond, je vous le dis avec mes propres mots, là, pour mettre en branle notre fameux... Nouveau plan mondialiste. Euh, C'est ça. On va aller voir euh, le livre et comme je vous dis, je ne voudrais pas tirer des conclusions parce que dans le fond, on peut me traiter de... Euh, euh, de que je veux influencer. On va le, le regarder tout simplement ce qu'il dit et euh, vous tirerez vos propres conclusions. Euh, C'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de... de, euh, de, de, de d'éléments dans le livre, donc euh, je vais aller un peu chercher quelques citations, euh, le contexte historique, on va commencer avec ça, on va revenir, on va se promener un peu, euh, par révo euh, révolution on entend un changement brusque et radical, l'histoire est ponctuée de révolution, euh, ce qui parle en gros, là pour commencer, quand il donne l'histoire des révolutions, euh, les révolutions industrielles qu'il parle, là. il y a eu quatre grandes révolutions industrielles selon lui, c'est lui qui dit ça. ben la première, ça se trouve, être la première révolution industrielle, si on le sait, c'est la machine à vapeur. Avec James Watt, c'est ce qu'il dit, il rappelle ça que, dans le fond, ça a changé la vie de plusieurs personnes qui restaient en campagne et à cause des machines à vapeur, on a commencé à construire des usines et avec la, la, les, les machines, commencé à produire euh, d'une manière industrielle euh, des, des draps, des chemises. Donc, euh, euh, on a tué les petits artisans. Donc, euh, les personnes n'ont pas eu le choix d'aller vers ces grandes industries-là, euh, de fonder des villes. On, on est aussi au niveau du... Euh du charbon. Euh, le fameux film, je ne me souviens pas du nom français, là, euh, Gérard Depardieu jouait là-dedans. En tout cas, euh, bah, c'est un roman, là, mais euh, oh, je ne me souviens pas du nom, excusez. Euh, donc, c'est un peu ça. Les industries ont, ram... ont sorti des personnes de la campagne pour les à ramener à la ville. Et c'est la même chose qui se produit en Chine avec euh, leurs euh, fameux. Euh, ben, les dernières années, là, on a sorti des personnes de la campagne pour les ramener ram... euh, dans des grandes industries. C'est leur évolution industrielle mais nous on l'a vécu euh, mais en, dans les années 1800 euh, et ensuite c'est la deuxième euh, la première c'est ça, la deuxième euh, lui dit que c'est euh, en 1900 on avait eu l'exposition universelle de Paris euh, c'est un peu euh, bon, toute la, la euh, création de l'aviation, des avions, des autos euh, euh, de l'électricité aussi, l'électrification euh, euh, à plusieurs niveaux l'éclairage mais plus loin que ça, les Début des tramways, là, c'est sûr qu'on a eu les deux gars qui ont aidé à, à faire en sorte que ces inventions-là, l'aviation entre autres, et l'automobile, les chars d'assaut, tout, euh, ça a collaboré à... à à amplifier euh, ces technologies-là. Donc, on est devenu des experts pour bâtir euh, euh, des, euh, ben, des tanks, surtout, on, des tout-terrains, euh, qui ont fait en sorte que la guerre a été ravageuse euh, à tous les niveaux. Euh, donc, euh, c'est ça, la deuxième révolution, euh, c'est ça, c'est vers les 1900-1800, euh, 80 1900 1910-1920, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale a fait en sorte que ces technologies-là se sont euh, euh, améliorées. Euh, malheureusement, les guerres ont contribué à ça. Et la Troisième Révolution, lui, parle de la révolution des transistors qui est arrivée dans les années euh, 70. Euh, donc, euh, les semi-conducteurs, semi-conducteurs. Donc, euh, c'est avec ça, ça qu'on a... Euh, on a démarré euh, l'informatique dans le fond, avec les semi-conducteurs ben, on se trouve avoir euh, euh, créé et aussi min miniaturisé euh, l'information qu'on pouvait mettre euh, dans les, les ordinateurs dans le fond, l'information numérique là, qui était des zéros, qui sont encore des, des 0-1 tout simplement, c'est de l'information stockée euh, sous forme binaire donc euh, ça se trouve être la troisième révolution industrielle et la quatrième révolution industrielle c'est la nôtre, ben, lui euh, prétend que c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et euh, il dit que c'est commencé. Ça, c'était un peu le contexte historique. Là. Euh, ensuite, on va aller dans... Comme je vous dis, je vais me promener un peu, là, parce que dans le fond, c'est quand même beaucoup de... Euh... Bon, là, on parle un peu des euh, les iPhones, ben, iPhone euh, aussi, euh, téléphone Android, dro qu'on a en ce moment. Euh, on se trouve avoir des ordinateurs très, très puissants. Euh, nos petits téléphones cellulaires, c'est des ordinateurs puissants, qui sont plus puissants que lorsqu'on a en envoyé le premier homme sur la Lune, euh, des ordinateurs qu'on utilisait. Et on a ça dans nos ports. Donc, euh, euh, peut-être aller à des méga, méga tendances. C'est peut-être ça qui est... Euh, toutes les nouvelles inventions et technologies ont un point commun. Elles tirent leur force du numérique et des technologies de l'information c'est ça qui se trouve être la base, et lui-même le dit, là, dans le fond, la quatrième révolution industrielle est re re réellement reliée aux technologies. Là-dessus, j'ai aucun problème. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas de problème, mais vous allez voir où est-ce que le problème commence à, à survenir et c'est là peut-être qu'il est. <rire> euh, toutes les innovations décrites dans ce chapitre sont rendues possibles et sont renforcées par la puissance numérique. Euh, bon, il parle du séquence sage nu euh, génétique, tout ça. Donc... Euh... Euh, pour identifier les méga-tendances, ça se trouve être les grandes tendances ben, du livre et de la quatrième révolution industrielle, selon Klaus Schwab. Il dit pour identifier les méga-tendances et présenter un éventail des éléments moteurs technologiques de la quatrième euh, révolution industrielle, j'ai composé la liste en trois groupes, physique, numérique et biologique. Les interactions entre ces trois types sont profondes et chacune de ces technologies bénéficie des découvertes et des progrès de l'autre. Donc, il euh, faut bien se souvenir de ça. Physique, euh, numérique, physique, dans le fond, euh, il parle de... La, la robotique, puis surtout tout, tout ce qui est mécanique, là, mais euh, avec le numérique, là, euh, bien entendu, là, euh, numérique euh, et biologique. Donc euh, là, il va loin parce que ça s'en va autant dans le, les, les soins médicaux, euh, les opérations, euh, mais ça va plus loin que ça. Ça va dans l'implantation de puces. Euh, en nous, c'est lui-même qui le dit, euh, par la traçabilité de tous les individus. Euh, donc là, là, là ça commence à jouer un petit peu euh, dans les brancards. Et euh, dans le domaine de la physique il dit. Cerne, euh, euh, bon, c'est ce qu'il dit là véhicule autonome, ça se trouve être euh, comme je vous dis c'est du terre à terre mais contrôlé par le numérique impression en 3D où on peut même aujourd'hui euh, euh, créer des implants euh, osseux euh, mettons on a eu euh, une déficience à tel niveau, ben avec une imprimante 3D on peut créer à peu près ce qu'on veut euh, robotique de pointe euh, nouveaux matériaux ben, ça je sais qu'il y a des nouveaux matériaux, le graphite entre autres euh, qui souvent trouve avoir des propriétés extraordinaires et qui est très très léger, donc euh, là c'est un un peu ça il décrit tout ça donc on faut regard, euh, se souvenir trois trois aspects qui vont toucher la nouvelle révolution industrielle selon Klaus Schwab physique numérique biologique physique on vient de le voir numérique euh Okay, on va aller un petit peu plus loin, numérique euh, bah, dans le fond numérique c'est tout ce qui est euh, l'intelligence artificielle un des principaux ponts entre les applications numériques et matérielles est l'internet des objets, donc euh, sous la forme la plus simple il peut être décrit comme un réseau de relations entre les objets produits, services, lieux et des personnes reposant sur les technologies interconnectées et de diverses plateformes je vais vous donner un exemple très très euh, simple de, de, bah, de, de l'internet des objets et là c'est la domotique dans le fond où je me trouve à avoir un, un, un, un implanté dans ma maison c'est des off c'est des petites bidules qui coûtent vraiment vraiment pas qui sont pas dispendieux qui se trouvent à être des ben, des interrupteurs numériques mais qu'on peut contrôler via notre simple téléphone mais aussi on peut programmer on peut programmer selon la météo selon divers événements si telle chose arrive bon ben ouvre ça, si telle chose arrive ferme ça, on a des gradateurs, des gradateurs au niveau de, des lumières, euh, ça va à, au niveau de, tout, de contrôle de toute la maison, par exemple ma, ma piscine euh, se trouve à avoir un petit sonoff d'installer et avec la température elle peut démarrer, là, la pompe peut démarrer euh, j'ai des panneaux solaires aussi, c'est le même principe, donc ça ça se trouve à être euh, plus au niveau euh, euh, personnel mais quand même euh, les technologies Là-dessus, ça existe et ça va continuer à, à, à, à, à, à s'étendre à tous les niveaux, même aujourd'hui. bon Je n'irai pas jusque-là, mais on a Alexia, on a Google Home qui se trouve être des... Euh, euh des, on peut dicter euh, que les lumières ouvrent, tout ça, je ne veux pas aller jusque-là, mais non, c'est très, très faisable et c'est vraiment pas dispendieux. Ben là, on parle de ça, on parle de plus loin que ça, dans le fond. On parle des ben, les laveuses, les frigidaires, euh, toute notre vie euh, connectée. Ça, là-dessus, euh, disons qu'il euh, y a des euh, switches dans ma maison que je veux continuer à allumer manuellement parce que ça fait partie de euh, ma vie, mais il y a des lumières, dans le fond, qui s'allument et s'éteignent automatiquement euh, toutes les, euh, lorsque la... la la lumière du soleil disparaît, donc oui, on a des avantages, mais c'est un peu sur le numérique, euh, l'internet des objets, et ça commence euh, à vraiment nous toucher d'une manière personnelle, on peut lâcher dans des quincailleries, des lumières euh, euh, intelligentes, euh, et on s'en va dans beaucoup, beaucoup d'autres aspects, là, euh, pas simplement au niveau des maisons, au niveau de tout, tout. Euh, donc, euh, il parle ici de la blo blockchain, euh, qui bien entendu, euh, va se trouver à, à, à avancer euh, avec euh, les, euh, les, les banques fédérales qui vont euh, se servir de ces technologies-là, euh, parce que le Bitcoin, Ethereum et euh, Litecoin, c'est privé, pas ben, privé, c'est... Oui, c'est privé, dans le fond, le gouvernement n'a pas à faire là-dedans, mais lui va se servir de la technologie blockchain, qui se trouve être une technologie open source, pour se servir de ça, euh, pour implanter sa, ses propres devises, euh, et donner, distribuer au peuple euh, ces devises-là, créées euh, à partir de rien. Et au niveau biologique, troisième aspect, euh, ben, c'est le domaine euh, de la génétique. Et là, ça commence à aller loin un peu. Euh, au niveau, euh, ben, on parle de, des humains sur mesure, on pourrait avoir nos enfants sur mesure. Euh, ça, là-dessus, là, là c'est... ça Non, c'est... Euh, même nous, à certains niveaux, on peut comme euh, changer des choses. Euh... <rire> Il y a une petite caricature que j'avais vue... Euh une personne très très âgée, mais avec un membre de jeune tout ça, et, et ça peut aller très très loin, parce que ça peut aller aussi dans le trafic d'organes humains, euh, qui existe déjà aujourd'hui, mais là, on peut aller très très loin. Donc là-dessus, ça se trouve être un aspect qui est vraiment, qui peut devenir même euh, abominable, c'est sûr qu'au niveau des traitements, des maladies, on en parle ici, euh, il y a des bonnes choses, mais ça peut aller très très loin. Donc euh, c'est ça un peu le sommaire, ben sommaire qui décrit un peu le livre, et là on va aller un petit peu plus euh, plus vite parce que dans le fond, euh, euh, pour vous donner euh, la conclusion du livre, euh, là, il parle des impacts, impacts euh, économiques. Impact au niveau des entreprises, euh, le national et le global, la société, l'individu. On va, ne regardera pas tout ça parce qu'on ne finira pas, mais au niveau de l'économie, ben, la quatrième révolution industrielle aura un impact énorme et multiple sur l'économie mondiale. Euh, le PIB, euh, les investissements, la consommation, l'emploi, le commerce, l'inflation, toutes les variables macroéconomiques se trouveront profondément affectées. Comme on le sait, euh, le coronavirus a bien à donner pour... Bah euh, ben en tout cas c'est ce qu'on veut. On va faire la propagande tout l'hiver, on veut vraiment faire en sorte que euh, l'agenda 2030, parce que c'est ça qu'on vise, on, on, on se le cache même pas. Là. Allez sur le World Economic Forum, vous avez toutes les informations. Euh, donc, on veut vraiment que cette, euh, euh, bah, ce coronavirus, là, ce qui est arrivé, cette crise du coronavirus, euh, on veut que ça serve justement à, à accélérer les processus pour arriver à, à contrôler tout. Euh, tout simplement et c'est écrit euh, euh, noir sur blanc euh, là là dans le fond euh, ça se trouve être euh, euh il parle de l'économie, de la croissance de la, au niveau de la révolution industrielle. Il parle un peu, pour vous résumer rapidement, parce que ben, j'ai tout le livre, donc euh, j'ai un peu une idée dans ma tête de tout ce qui s'est dit. Euh, et, il parle que ça va être, euh, les, les emplois vont être de plus en plus précaires, et il y a un peu de contradiction avec les conclusions. Il parle qu'on va avoir de moins, emploi, de, de moins en moins d'emplois euh, solides, on va être plus à la pige, donc les personnes vont falloir qu'ils soient plus autonomes, euh, qui euh, deviennent euh, polyvalents, qui euh, doivent euh, acquérir de nouvelles connaissances pour s'adapter aux nouvelles, euh, au niveau mode économique, tout ça, et sur le forum économique, euh, et même il en parle un peu dans le livre, mais surtout euh, euh, après juin, là, dans le livre de COVID aussi, euh, il parle qu'en 2030, on ne travaillera plus et on va être on va recevoir des, des, de l'argent de l'État comme un système communiste conventionnel. Mais pourtant, il nous dit de se préparer pour ça. Donc, est-ce qu'on va travailler ou pas travailler? Si on regarde les systèmes communistes, euh, on n'a pas grand motivation à aller travailler quand on sait que, dans le fond, les autres ne travaillent pas et ont la même chose que nous. Euh, donc, c'est vraiment le système capitaliste euh, qui a fait en sorte qu'il y ait des, des innovations sur la planète. Et c'est le système capitaliste qui fait en sorte qu'on puisse euh, vraiment euh, trouver des opportunités pour euh, s'avantager nous et de cette manière-là, on avantage la société. Et c'est vrai que c'est allé trop loin euh, on est rendu dans un système capitaliste de fou. Euh, L'éjection monétaire euh, depuis mars a servi uniquement à gonfler les immenses, les bigs entreprises comme Amazon, Google, Facebook, euh, Apple, euh, Microsoft, euh, Tesla. Euh, donc... Euh, <rire> C'est ça, on se trouve à être dans ce, cette folie-là. Donc, au niveau euh, de l euh, les entreprises, on dit que ça va changer aussi, euh, que les ro la robotisation euh, va s'accélérer. Euh, au niveau euh, de la société aussi, euh, peut-être aller voir rapidement euh, les progrès scientifiques, la commercialisation et la diffusion des innovations sont des processus sociaux qui se déroulent à la mesure que c'est la barre des échanges d'idées, de valeurs, blablabla, tout ça. Donc, euh, ben, regardez ici, c'est euh, « montée des inégalités et les classes moyennes ». C'est pour moi qu'il le dit, c'est écrit-là, et c'est un peu ce qu'il dit. Quatrième révolution industrielle va faire en sorte que les plus forts vont être plus forts, plus riches, et les plus faibles vont être plus faibles et plus pauvres, et pourtant, on a dit qu'en 2030, il n'y aura plus de propriété privée, et que tout le monde va être heureux, c'est littéralement ce qui est écrit sur, donc, <rire> plein de contradictions, euh, la communauté, on dit que tout le monde va être gentil, tout le monde va être beau, tout le monde va s'aimer, euh... Ça me fait penser au film de Joachim Phoenix qui est sorti, euh, je ne me souviens pas du nom, euh, euh, c'est un peu ça, un monde froid, distant et on a une relation avec euh, ben, notre téléphone cellulaire, notre ordinateur, peu importe. C'est le téléphone cellulaire qui se trouve à être euh... les citoyens en gain et perte de pouvoir. Dans le fond, on veut tout contrôler et au niveau de l'individu, c'est... Peut-être là que ça, le, le bas blesse, parce que la quatrième euh, révolution industrielle ne change pas seulement euh, ce que nous faisons, mais aussi ce que nous sommes. C'est écrit littéralement ici. Les impacts qu'elle aura sur nous en tant qu'individus sont multiples. Elle affectera notre identité sous divers aspects, notre conception euh, de l'intimité, de la propriété, nos modèles de consommation, le temps que nous consacrons au travail, aux loisirs, notre manière de gérer notre carrière, de cultiver nos compétences. Elle influencera les modalités de nos relations sociales. Euh, les hiér euh, hiér euh, hiérarchies euh, dont nous dépendons, notre santé peut-être plutôt que prévue, elle pourrait aboutir à certaines formes euh, d'augmentation humaine qui nous conduira à reconsidérer la définition même de l'humain. et euh, bah, De tels changements suscitent à la fois de l'enthousiasme, de la crainte, au moins il y a l'honnêteté de le dire que ça suscite de la crainte. Car ils nous atteignent à une vitesse sans précédent, et ce qui vient d'arriver avec la COVID, euh, les masques. Vous allez euh, au World Economic Forum, sur YouTube, regardez euh, les dernières euh, vidéos de propagande, parce que ça en est, tout simplement. On regarde les petits bonhommes qui travaillent sur leurs ordinateurs, tout est, c'est en bonhomme, là, des petits bonhommes, là. Et ils ont des masques. C'est bizarre, j'ai trouvé ça, euh, euh, très, très bizarre. Euh, c'est même pas pour parler de masques, là. On parle de la quatrième révolution industrielle, mais les euh, ces animations-là étaient faites dernièrement et on tous des petits masques lorsqu'ils travaillent. <rire> Donc c'est ça. Euh, on parle de l'identité morale et éthique va être changée. Euh, bon, on parle de l'espérance de vie, mais Clenchowate est un peu un, un savant fou. Là. Ben, pas un savant là dans le fond. Ça se trouve être un propagandiste qui a créé le forum économique de Davos, mais euh, un peu euh, euh, illogique, fou, ce rêve là du surhumain. Euh, c'est le, le rêve de euh, Nietzsche là, le surhomme, euh, qui a, a a utilisé comme modèle. Euh, en détruisant euh, tout le tissu social qui pouvait nuire à sa propagande, c'est-à-dire euh, les handicapés, euh, ben, les juifs c'est sûr, euh, les romanichels, euh, euh, il a tué plein de, bon, vous savez, connaissez l'histoire, et euh, tout était écrit dans son petit livre, il hein, ne faut pas oublier qu'Adolf Hitler avait écrit My Kampf, et tout était écrit dans son petit livre. C'est la même chose. Euh, la révolution industrielle, tout est écrit là. Euh, prenez du temps si vous voulez aller l'acheter. C'est 11 ou 12 dollars numérique. Euh, vous achetez ça, vous lisez ça. Ou vous pouvez lire le livre du COVID. Je pense qu'il est gratuit pour tout le monde donc pour, si vous voulez comprendre la propagande vous faites ça, et euh, bon, dans le fond là euh, là on, on va comme terminer là, parce que je vois le temps avancer euh, on se trouve à ben, parler de l'individu euh, justement, comme je vous ai dit l'individu devient de moins en moins un individu et plus un, un, un morceau de la société pareil comme dans les systèmes communistes et euh, on parle aussi de dénonciation, déjà aux États-Unis on commence à faire de la propagande dans les écoles euh, j'ai lu ça à euh, pas plus tard qu'hier, euh, où on encourage les étudiants à dénoncer leurs parents, ceux qui ne pratiqueraient pas la distanciation, qui ne mettraient pas de masque, et ça peut aller plus loin. Au niveau du vaccin, c'est la même chose ici au Canada, euh, selon Chris Freeland, Vous l'avez vu dans mon dernière vidéo. Ma dernière vidéo, 400 millions de doses qu'on a ici. Donc, c'est 10 doses par individu. Et qu'est-ce qui va arriver à ceux qui ne voudront pas se faire vacciner? Euh, probablement qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de contraintes, contraintes sociales, contraintes monétaires peut-être une vie qui ne sera plus une vie, euh, parce qu'on ne voudra pas se faire vacciner. Et c'est un vaccin qui a été produit en quelques mois seulement, et on a une efficacité de 95%. Vous savez bien que ça n'a pas d'allure. Que les dirigeants politiques se fassent vacciner premièrement, donner l'exemple. Euh, ça, c'est la première des choses. Faites-vous vacciner, et après, on verra. Si euh, dans une... Pas, pas une semaine après, là, mais dans quelques mois, tout va bien pour vous, bon, ben... Peut-être qu'on le prendra, mais faites-le faites avant, avec vos familles, vos enfants. Faites tout vacciner vos, votre famille. Et on verra après. Et euh, avant de conclure euh, le livre lui-même, on se trouve avoir euh, des annexes. Euh, et là, dans les annexes, ça se trouve être tous les, euh, euh, les éléments qu'il a parlé dans le livre, mais d'une manière plus détaillée. Et c'est quand même intéressant. Là. Je ne pourrais pas dire que c'est de... Parce que dans le fond, notre société, notre monde a changé à cause des technologies. On le sait. Mais c'est de vouloir, euh, vouloir faire en sorte que euh, la technologie puisse contrôler notre vie. Moi, je pensais que l'humain était au centre euh, de, euh, de l'humanité, dans le fond. C'est l'humain premièrement. Et les autres choses, on sert des autres choses pour euh, que l'humain puisse vivre une vie euh, euh, épanouie, heureuse, tout ça. Mais là, c'est le contraire. On veut utiliser l'humain dans un système qui, euh, l'humain euh, n'a plus de personnalité individuelle, c'est plus euh, ce qui est ben, le communiste, l'idéologie, euh, on, on, on dit quoi penser, on dit les changements qui doivent arriver. Donc, dans le, le, les annexes, ben, c'est ça, vous avez tout le... le il parle des choses qu'on connaît déjà à l'Internet des objets, la maison connectée, comme je vous parlais, des villes intelligentes. C'est pas des choses qui sont mauvaises en soi. C'est vraiment pas des choses... Même l'environnement, on veut pas vivre dans des, dans des poubelles. On veut vivre dans des environnements qui sont euh, propices à s'épanouir, être heureux, beaucoup de plantes, on veut tout ça. Euh, le fond est pas mauvais, c'est la manière qu'ils veulent le faire, la manière qu'ils veulent nous imposer, et ça, et c'est pas moi qui le dit, euh, c'est à la fin du livre, tout simplement. Et c'est là-dessus qu'on va finir. Euh... Euh, on va aller vraiment... Euh... Avant les... Ah, c'est ça. Bon, ça se trouve être ici. Parce que là, dans le fond, la fin du livre finit toujours par la conclusion, et on va finir avec ça. Euh... euh on va lire à peu près ici de toute évidence euh, ok, troisièmement, après avoir sensibilisé l'opinion et élaboré un récit commun, il faudra nous employer à restructurer notre système économique, social, politique, afin de pouvoir mieux tirer parti des opportunités qui se présentent. De toute évidence notre système actuel euh, de prise de décision et notre modèle dominant de création de richesses ont été conçus au cours des trois premières évolutions industrielles et ont évolué progressivement. Ce Cependant, ces systèmes ne sont plus à même de répondre aux besoins des générations actuelles et moins encore à ceux des générations futures. Euh, ceci nécessitera certainement une innovation systémique. Des bricolages et des réformes à la marge euh, ne seraient suffisants. Donc, euh, OK. Jusque-là, mettons, on suit. On est d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Et on a des nouvelles technologies qui peuvent nous aider à améliorer notre vie, la vie des 8 milliards d'individus sur la planète. On ne parle pas ici de décroissance ni d'éliminer des individus. Certaines personnes l'ont dit, je ne l'ai pas vu dans la quatrième révolution industrielle, que c'était les plans des mondialistes. J'aimerais le voir. S'il y a des personnes qui l'ont lu quelque part, donnez-moi la source. Je pense sur... Euh, euh, je ne sais pas si sur, sur le livre du COVID, ils le disent, euh, je ne l'ai pas lu, en tout cas, je me, semble, je me souviens pas. On voit euh, à chacune de ces trois étapes. Euh, bon, là, on va en passer un petit peu, professeur de mathématiques. Bon, là, on va passer ça. Bon. Euh, je suis convaincu que grâce à l'efficacité de la coopération multipartite de la quatrième révolution, euh, la quatrième révolution industrielle pour affronter et probablement résoudre les problèmes majeurs que re rencontre aujourd'hui la planète. Un grand monde unifié où tous les problèmes seraient réglés. En fin de compte, cela dépend des humains, de la culture, des valeurs. En effet, nous devrons déployer beaucoup d'énergie pour que tous les citoyens venant d'horizons, euh, d'horizons culturels, de pays différents, riches ou pauvres, comprennent la nécessité de maîtriser la quatrième révolution industrielle et les problèmes de la civilisation qu'elle induit. Bon, jusque-là, bon, c'est beau, une bonne euh, mentalité, on veut que tout le monde soit bien, égalité de tout le monde, tout ça, bon, j'embarque là-dedans, il n'y a pas de problème. Euh, ensemble, euh, construisant un avenir viable pour tous en donnant à l'humain la première place. Parfait. C'est ce que je veux, l'humain, la première place. En redonnant euh, du pouvoir aux citoyens, sans jamais oublier que toutes ces technologies nouvelles sont en premier lieu des outils faits pour, par les hommes, pour les hommes. C'est ce que je voudrais entendre de cette quatrième révolution industrielle du Forum économique de Davos. Et donc, demeurer un être libre... Libre penseur, être capable de m'exprimer euh, selon les chartes des droits, notre charte des droits et libertés, qui me donne euh, la liberté euh, de bon, de penser, de me réunir avec d'autres personnes, de pratiquer ma religion, de d'être pas contraint... Euh, euh, de, au niveau de mes déplacements euh, au niveau du Canada bien entendu lorsque je parle de la charte des euh, droits et libertés canadiennes de ne pas être obligé de de des contraintes sociales qui feront en sorte que je ne puisse pas m'épanouir c'est ce que la charte des droits et libertés dit et c'est ce que lui dit mais regardez bien là euh, où ce que ça commence vraiment à à déraper. Assumons donc la notre, euh, la responsabilité collective d'un un avenir dans lequel l'innovation et la technologie sont, sont centrées sur euh, l'humanité et l'impératif d'être au service euh, de l'intérêt général. Euh, bon, c'est ici, c'est là que faisons encore un pas de pluie ça termine comme ça le livre. « Je crois sincèrement que si nous parvenons à façonner de manière responsable cette terre technologique nouvelle pourrait faire advenir une nouvelle renaissance culturelle qui nous permettra de dépasser nos limites. Nous créerons une véritable civilisation globale. » Une civilisation globale, donc communiste à l'échelle mondiale. Mettons, on dit que c'est bien ça aussi. « La quatrième révolution d'Israël à euh, le pouvoir de robotiser l'humanité et d'ébranler ce qui a été traditionnellement pour nous porteurs de sens. Le travail, la communauté, la famille et l'identité. Donc... La quatrième révolution industrielle, et c'est lui-même qui le dit, il finit, il termine par ça. Et il le répète dans le World Economic Forum, ça va bouleverser ben, le travail. Peut-être que certains c'est. mais quand même, le travail d'artisan, le travail de création, tout ça, euh, ça, ça devrait tout être enlevé. Bon, peu importe. Mettons là-dessus, on passe. Euh, travail, la communauté, moins de relations possibles plus de communauté locale, on est une communauté globale euh, de la planète en entier. Donc, là, hmm, je commence à être un petit peu fatigué. Parce que moi, ce qui est important pour moi, c'est ma famille, la société, la, la municipalité dans laquelle je suis. Et après, plus que ça agrandit, euh, j'ai moins de euh, d'affinité. Je voudrais plus que mon environnement plus immédiat soit développé. Et euh, la famille, donc, lien familial terminé, c'est lui qui le dit, bouleverser la famille et euh, l'identité, et ça, ça en va encore plus loin, ça se trouve être qu'on n'a plus de réelle identité, euh, on a une identité dans la mesure de la communauté globale, et c'est lui qui l'explique, euh, allez voir en, ensuite, là, dans les, ce qu'il donne. Euh, les détails là, de tout ce que je vous disais tantôt, et aller voir aussi sur le World Economic Forum. Et là-dessus, quand on parle d'identité, c'est qu'on soit tracé, que tous les humains soient tracés. On parle de surhommes, qu'on peut avoir de l'amélioration au niveau de notre génétique, tout ça. Euh, donc, c'est là que ça va loin. Et, et euh, ça, ça se trouve être le livre de la quatrième euh, révolution industrielle, mais qui se trouve à être vraiment euh, euh, la base euh, de son idéologie et lorsqu'on lit euh, le Covid, quand il parle de son dernier livre du Covid, et surtout euh, sur le World Economic Forum, eh bien là, le plan est très très très bien tracé, et c'est là que le bas blesse. En tout cas, de, pour ma part, euh, je mets beaucoup beaucoup de bémol à cette nouvelle idéologie, euh, euh, sans dire que notre société changera pas, je le sais que déjà c'est ça, mais euh, beaucoup d'idéologies qui pourraient bouleverser euh, les fondements même de notre vie, déjà euh, le fait d'être confiné comme ça, le fait de, de vivre avec euh, des, des masques, ça va être la nouvelle norme, même une fois que le COVID va être euh, terminé, c'est pas moi qui le dit, il euh, faut aussi le dire aux États-Unis, Arruda le dit ici euh, euh, au Québec et en France aussi, je sais pas c'est qui, et ils l'ont dit y donc les nouvelles réalités de confinement, de, de pas vivre ensemble, ça, euh, non, ça fonctionne pas. Donc, euh, à vous de, de faire vos propres conclusions. C'était un peu le résumé de, du livre La quatrième révolution industrielle de Klaus Schwab.